Salut la commu. Bon, bah j'espère que tu vas bien. On est parti pour le 94 aujourd'hui. On va faire une bise à une connaissance. Traverser l'île de France. Ça va me saouler. 30 bornes à faire comme ça. C'est si que des vieux qui regardent que devant, ça va être long. J'ai mis le GPS, je connais, parce que j'ai bossé là-bas pendant un an il y a quelques années. Mais euh, j'ai mis le GPS, est ce que t'as vu. La mémoire n'est pas infaillible. En revanche, j'ai pas la... J'ai pas d'intercom sur ce casque, donc j'ai pas le guidage vocal Donc c'est sûr qu'on va se foirer à un moment ou à un autre Mais bon Sans ça c'est pas drôle, enfin là le début ça va, faut que je prenne le périph C'est juste faut pas que je loupe la, sortie, la bonne sortie Et une fois que je serai sorti c'est là où ça va se gâter, il va falloir que je sois bien attentif Mais d'ici là, on connaît la route Ça, c'est une église. C'est euh, l'église... Euh... Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bah, les est fraîche, on dirait pas. Hein. Des fois, quand tu te promènes sur le parvis de la Défense... Là, je parle vraiment aux parisiens, désolé, mais... Quand tu te promènes sur le parvis de la Défense, là, et que tu entends les cloches, ça vient de là. Enfin, je crois. Hein. Je vais vérifier quand même que je suis pas en train de te dire une connerie, mais en tout cas, il y a une église... C'est sûr, elle ressemble à ça. Après, j'espère que c'est bien celle-là. Pourquoi quand le périph intérieur, comme ça, il est bloqué, les gens ne prennent pas le périph extérieur Ça, c'est un truc que je comprends pas. Parce que même si ça te rallonge, tu vois, parce que le périph extérieur, à partir du moment où tu dois prendre le périph intérieur, ça te rallonge forcément la route. Dans la mesure où ça roule... Et où tu perds pas de temps à l'arrêt, je suis sûr que tu mettrais autant de temps. Sauf que tu as roulé, tu as dépensé moins de carburant. Il enfin, y a un truc à faire sur les GPS euh, Waze et compagnie. En programmer certains euh, pour qu'un jour sur deux, ils te fassent prendre le périph' extérieur. Quoi. Au lieu du périph' intérieur W, c'est quoi ça C'est pas les... les trucs de garage Genre. Euh... Genre le mec, il vient de l'importer, ou alors elle se rend en concession pour être vendue. C'est quoi le délire Je sais qu'il y a un truc avec le W, mais je sais plus ce que c'est. Pourquoi c'est le bazar comme ça aujourd'hui Wouah <rire> Mon Dieu, Seigneur Lui, Mokala, il a failli s'emboîter dans la petite caisse, là. Oh là là Je sais pas lequel des deux aurait eu le plus mal, mais ça aurait souffert, ça c'est sûr. C'est dingue, hein. on est jeudi, les 16h. On est quoi là 10 juillet, 8 juillet, un truc comme ça Je vous disais l'autre fois hein, que même l'été ça changeait rien. Mais... Preuve en est, c'est fou. Paris, messieurs, dames. Ah, bah d'accord. Ça a du cartoucher sévère. Ouais, déjà, il y a un, un camion en, en travers. Ah, bah ouais, d'accord, ça supprime deux voies. Bon. Oh là là, la voiture, elle est retournée et tout. pas marque ça a pas dû cogner trop fort mais assez pour que ce soit bien le bordel ouais quel périph' en vrai c'est pas si dangereux mais là bon évidemment c'est pas du tout ce qui s'est passé mais ça ça peut se produire quand tu, tu faut d'inattention euh, tu sais tu, tu, tu baisses la garde quelques instants voilà, ça suffit. Après, sinon, bon, tu peux faire des dizaines de milliers de kilomètres sur le périph' sans qu'il t'arrive à rien. J'avais rendez-vous à 16h. Il est 16h10. Ça, c'est moi, ça. Pourtant, je suis pas méchant, hein Mais bon. C'est ça, le danger. Un moto, en tout cas. C'est les mecs qui déboîtent d'un coup comme ça, parce qu'ils ont un peu de place. Et encore là, c'est une voiture, mais d'habitude, c'est les camionnettes comme ça, blanches, là. Je te le dis, hein, par expérience, là, le trafic, tu vois. Bon, lui, perso, je sais pas, mais en général, c'est ce genre de camionnettes-là. Dès qu'ils ont un peu d'espace, sur leur gauche, bam, ils se jettent dedans, tu vois. Et euh, voilà. Lui, ça va, tu vois, il y va en douceur, donc il a aucun problème. Mais à mon sens, c'est ça le plus gros danger à moto Après le reste, c'est de la circulation T'as les mêmes dangers que partout ailleurs C'est que si je sais pas quelle porte il faut que je prenne Donc je suis rivé sur mon, sur mon tonton Mais c'est pas bien J'arrive à estimer d'Orléans, parfait J'hésite à mettre à l'arrière, un.. déjà je vais changer ma mon support de plaque et euh, j'hésite à retirer les clignotants et à mettre un feu comme ça, clignotant intégré. Qu'est-ce que t'en penses Dis-moi dans les commentaires. Et sinon, je pensais mettre un feu, bon, on va laisser le feu comme ça, mais juste mettre deux petits clignotants un peu stylés sur le côté de la plaque. Je sais pas, dis-moi ce que t'aurais fait à ma place. Faire les deux, je peux mettre des clignotants et ça. Remarque après là, <rire> à niveau connectique, il va falloir que je fasse appel à quelqu'un parce que déjà rien que brancher le GeoRide, j'étais en PLS. Alors, ajouter doubler le circuit de clignotant, plutôt, ça va me. J'aurai des sueurs froides. Ça, j'aime bien comment ça fait. Bon, après en journée, c'est pas le truc le plus visible. La nuit et tout, c'est hyper stylé parce que c'est du LED la journée tu vois bon qu'est ce qu'il fait là peugeot ouais exact à la porte d'orléans je trouve ça dingue les gens qui mettent les pieds sur les tableaux de bord tu peux tu peux tu sais tu peux te faire compresser comme une bouteille ici si un accident moi je, te, je le souhaite pas hein, mais imagine faut y penser quand même tu mets tes yep, tu as un accident crac je raconte pas le nœud d'os que ça fait après. Oh non, je suis pisser dessus. Après, je vais où Je vais à droite. Pourquoi on sort là. C'est pas si bas, porte d'Orléans. On sera jamais dans le 9.4 là. Je viens de le mettre à jour, alors si ça se trouve il y a des routes plus empruntables Non, Chevrolet, non Non, allez Voilà Il est pas en forme lui là une fois, pourquoi Ah si, parce qu'il y, un... y a un gros centre vétérinaire là-bas, on avait emmené le chien de ma chérie, le bulldog anglais, et après on avait été faire des courses, je me souviens, parce que sinon on n'a aucune raison de faire du shopping aussi loin de chez nous. On arrive à 27, au lieu de 32, ça va oh, le truc archi cheap Central Park mon gars On est je sais pas où là On est dans le 9.4 On est à la Ville Juif, Central Park C'est des malades J'apprécie, non mais je souligne l'audace de l'entrepreneur Il Faut reconnaître que ça doit marcher Mais bon 700 mètres et il me dit 4 minutes, 4 minutes 700 mètres, ça c'est bien l'île de France. Ça. Normalement tu mets 10 secondes. Allez, on est reparti, bon, on a trouvé facilement en fait. Pas besoin du guidage vocal. Non, on va pas s'ennuyer, par contre le périph' et tout ça va être l'enfer. Popo Freinage d'urgence en disant bonjour Moyen chaud Mais chaud quand même wow. Il penche à mort ton camion mon gars Incroyable Merci pas la peine, c'était pas la peine. C'est moi qui attendais de pas faire de conneries avec euh, avec la voie d'en face, mais c'est gentil, c'est appréciable. Serre-toi, putain, ça, ça m'énerve. Dépasser sur l'autre voie, euh, bon, c'est pas correct, mais on le fait tous. Mais rouler au milieu de l'autre voie, mon pote, euh, c'est quand même un... une grande différence. Oh, coup de chance, je sais même pas, je le suivais. Je regardais pas le tom-tom. Je suis désolé, mais tu vois, quand. Euh, là, le passage piéton, le gars devant moi, il s'est pas arrêté, moi non plus. Et Dieu sait que quand je suis piéton, j'aime bien qu'on me laisse passer. Mais là, par exemple, il y avait deux nanas qui attendaient. Et clairement, devant le. Le refrain en moto et moi il y avait personne c'est à dire que les meufs elles attendent déjà depuis un moment sans qu'il y ait personne, sans passer, bah ben moi quand j'arrive ça me gouffe de m'arrêter Tu vois alors qu'elles avaient la possibilité, elles l'ont pas fait bah ben voilà c'est pas hyper malin mais euh, je sais pas non plus euh, tu vois euh, m'arrêter, leur faire des appels de phare les prendre par la main et si déjà elles en avaient l'occasion, elles l'ont pas fait euh, c'est bon quoi J'ai un truc dans l'œil. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ouais, je t'entends. Putain, la dinguerie, qu'est-ce qu'ils font tous là Les graviers comme ça, je comprends pas. C'est une. C'est un piège en fait. C'est une arme. Je t'en prie, mon ami. J'ai failli te griller à la place. Je suis pas comme ça. Je suis arrivé un peu vite. T'étais là. Tu y restes. Il oh, faut que je fasse gaffe, je connais pas les... Ah si, il y a un radar là-bas. Après, au parc d'exposition. Je crois qu'il y a un tunnel là, ouais c'est ça. Et après, il y a un radar à la sortie. Ou c'est pas celui-là. Et après, de toute façon, il y a un autre radar au milieu. Quasiment là où on prend le périph' quand on part du boulot que c'est là non sur la gauche ouais c'est ça il est là je me souvenais bien lui il est il est roublard lui. Bah, décidément à l'aller c'était sur euh, ce sens là qu'il y avait du monde et nous ça roulait bien. Là au retour c'est en face qu'il y a du monde ici ça roule bien. J'ai l'impression qu'on a le cul bordé de nouilles. Lui depuis tout à l'heure je le laisse passer, il me fait des grands gestes, il veut pas, il veut pas. Et là là il a 120 ce fou. La mort se allait me rabattre d'un coup Heureusement que non Je me disais lui là son clignotant et tout Bah il peut pas l'enlever, il a la main occupée Évidemment. Pour les sirènes du port d'Alexandrie Chantent encore la même mélodie wow wow La lumière du port d'Alexandrie Fait naufrager les papillons de ma jeunesse... Tu le film Alors, l'attention Ça va Wow, wow, là Moi Je... Est-ce que... Non, c'est pas malin comme question. Ouais, voilà, si, je vous la pose. Est-ce que vous m'en voudriez euh, si j'essayais de vous faire rien d'autre à Si j'essayais de vous mettre en tête une chanson par vidéo comme ça. Normalement, je suis pas trop mauvais à ça. J'en ai des biens. Après, ouais, je... Faut que je regarde quel âge vous avez dans les statistiques YouTube. Parce que si vous avez 13 ans et si vous avez mon âge, je vais pas vous faire entrer en tête les mêmes choses. Mais ça peut me faire goller. ça peut me faire marrer de m'imaginer que juste parce que je chantonne un truc à deux balles sur ma bécane et que je vous le mets en vidéo, il y a des mecs dont ça va pourrir la journée quoi. Je suis assez sadique là-dessus. Et ça me plaît bien dans l'idée. Dites-moi en com si vous êtes chaud. Et si vous êtes chaud, dites-moi quel genre de chanson vous vous, vous mettriez en tête, comme ça que ça fasse l'arroseur arrosé, tu vois, je vais essayer, donc là on est sur du clo-clos, vas-y mon ami, wow, wow, là. par contre, euh... ouais, calme-toi Denis, Deux doigts de passer par extérieur quand même. Allez, il y a trop de monde là. Ça me saoule. On va faire le petit tour de la place. Fais naufrage les papillons de ma jeunesse. Barracuda. Ah, c'est vraiment quand on a plein le cul là. alors là mon pote, il faut qu'on aille où il y a le bus là-bas c'est pas gagné, ouais j'ai peut-être pas fait le meilleur move du tout en fait pas malin pas malin du tout Attends, je me suis mis dans la merde tout seul comme un grand quel imbécile voilà c'est ça qu'il faut que je fasse comme le Porsche, oui comme la Fiat oui c'est parti ça va être jour de gloire Merci mec. Voilà, bien ouais, joué. Moralité. Avec un peu de. de volonté, tout passe. waouh papa. Là, il y a du chrome. Ça, la cuivrerie, ça paye. Aïe aïe aïe aïe aïe Ça ne passe plus ça Désormais Oh quelle erreur Ça ne passe plus Putain il fallait que je fasse gauche Ça ne passe plus C'est là qu'il faut que j'aille ah, C'est pas là que je vais aller de temps perdu, tout ça <rire> tout ça parce que je croyais avoir plié le game en gagnant du temps et donc j'aurais pu arriver là déjà bon allez bah là on va aller jusqu'au bout là on va aller jusqu'à la place avec la fontaine à Neuilly c'est pas très grave ils sont pas mal là quand même hein, franchement face du bois, oh là là, ça fait envie. pas Pasteur là ça fait envie, puisque après dans.. dans 4 heures c'est pas la même blague mais.. Je t'explique pas pourquoi t'es grand, tu connais Bois de Boulogne, d'accord, voilà bon, ça suffit. Là c'est ici, bon c'est pas.. C'est pas là cet endroit même, mais.. C'est l'endroit, tu connais Non allez on va tourner avant. On va se la tenter ici. On aurait dit Brise de Nice. Bon move. Ouais, pas mal, pas mal. Toujours mieux fermé. Ouais. Allez, allez. Oh non, encore. Putain, mais sur les mauvais choix ce soir. 100%. Oh non, je suis vert. Pire feu de l'histoire. Mais voilà, le comportement qui fout la merde. C'était rouge pour lui l'avance, il va se retrouver au milieu. Chez Doc Biker Oh les dons Ça va à quoi d'avoir de si beaux véhicules Et d'être aussi con Qu'est-ce qu'elle chauffe la moto Peut-être parce que le moteur Est particulièrement crade Et que ça fait une couche Et que je trouve que là franchement il... il y a trois semaines il faisait genre 36 Ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup pour Paris c'est énorme Elle surchauffait pas tant que ça là il doit faire quoi Il y a On est en plein soleil mais il fait quoi Un peu un et quelques Elle surchauffe là mon ventilateur il se déclenche j'ai un SV, j'ai pas un s 1000 Mon radiateur, ventilateur, radiateur je sais pas, bon, on s'en fout Mais euh. Là, même mes cuisses là, mes cuisses, mes mollets Faut que je la nettoie je pense, que je vais la nettoyer déjà Et sinon c'est que je dois avoir un problème avec le circuit de refroidissement Donc faut que je remette du liquide, je sais pas On va voir Oh putain Elle a changé fort là C'est un mon libertad Oh non Espace, qu'est-ce que tu fais Oh non T'as tout cassé entre nous Espace Oh le beau jeu, on arrive sévère si tu fais pas n'importe quoi Bien joué Quand on a patience à des limites. Mais trop belle la 508 Il y a de la chance que je me sois pas arrêté à droite. Je suis devenu un gros con là-dessus. J'avance en direction de la personne. Quand elle traverse au rouge. C'est mal. Hein. Je suis mal. Paracuriquito Bon ce qu'il faut retenir C'est de pas déconner porte maillot à cette heure là Il faut passer par la route la plus simple Avec les bouchons Les travaux, les machins C'est impossible de s'en sortir sinon Bon bah voilà les gars Bonne journée, bonne soirée <laughs> et puis à la prochaine